Reprise des cours à deux vitesses dans de nombreux établissements de la capitale, notamment dans la circonscription scolaire de la commune de Libreville-Est. Visité ce lundi 5 septembre 2022, date prévue pour la rentrée des classes. De l'école primaire de Dragage au lycée Jean-Hilaire Obamayégué, l'ambiance est la même. file d'attente, remplissage de fiches, poignées de main, achats d'uniformes et bien d'autres. Alors que les cours étaient censés démarrer, l'heure est clairement aux inscriptions et réinscriptions une situation que tentent de justifier les responsables d'établissement. Très sincèrement, les cours ne peuvent pas démarrer aujourd'hui parce qu'on dans une scala de classe de 50 élèves, on ne peut pas commencer les cours avec 3 ou 4 élèves. Donc il faut au moins avoir la moitié des élèves pour véritablement démarrer les cours. Donc aujourd'hui, ce, ce sont les présentations d'usage, le nom de l'élève, l'enseignant se présente, chaque élève se présente. Pour les parents, la lenteur observée dans le démarrage des cours, tel que prévu par le calendrier pédagogique, est la conséquence liée aux difficultés financières qu'ils rencontrent. Ces derniers ont du mal à joindre les deux bouts. Pourquoi aujourd'hui seulement Parce qu'il y a beaucoup de difficultés financières qui sont là et puis il y a des paramètres un peu liés au travail. un peu. Grande déception pour les élèves, notamment ceux nouvellement admis en classe de 6e qui espéraient un démarrage effectif des cours. Ça me fait bien, parce que les années passées, Donc, Je n'avais pas vraiment confiance moi, mais la est sur ce de la classe. Cette rentrée des classes, très timide, pourrait s'expliquer par le fait qu'elle a été ramenée en septembre plutôt qu'en octobre comme souvent. L'appel à la grève lancé par le syndicat du secteur, mais aussi et surtout à cause de la grosse difficulté financière à laquelle font face les Gabonais qui sortent fraîchement pour la plupart des traditionnelles dépenses enregistrées en période de vacances, à savoir mariage, retrait de deuil, circoncision et bien d'autres.